L'année 2017 aura été l'année du 500e anniversaire de la réforme. Mais la réforme, ce n'est pas seulement le protestantisme. La réforme, ce n'est pas qu'un courant au sein du christianisme. La réforme, c'est avant tout une aventure d'idées. Une aventure d'idées qui va progressivement changer la civilisation européenne d'alors. La société du Moyen-Âge, des temps médiéval, la chrétienté, est structurée par le logiciel de la théologie catholique sur l'au-delà. Eh bien, Martin Luther, par sa théologie, va en quelque sorte apporter un nouveau logiciel. Un nouveau logiciel qui va valoriser la vie laïque, le mariage, le corps, les arts laïques, la politique. Et finalement, va entraîner cette modernité qui arrive bien après lui. Martin Luther, à bien des égards, est un homme du Moyen-Âge. Et il n'est pas question d'encenser ni Martin Luther ni Jean Calvin, mais de comprendre que sur le plan de la macro-histoire, cette réforme, cette aventure d'idées, va permettre l'avènement d'un nouveau monde. C'est ce que nous allons voir maintenant. Luther est né le 10 novembre 1483 à Ezeben, en Saxe-Alémanique. Son père, Hans Luther, le destine au métier du droit. Mais pris de terreur une nuit d'orage où il pense perdre la vie, il promet à Sainte Anne de se faire moine afin de faire son salut si elle le sauve. C'est ainsi que le jeune Luther, âgé de 22 ans, entre au couvent des Augustins, à Erfurt, contre la volonté de son père, le 17 juillet 1505. Le 3 avril 1507, il est ordonné prêtre à Erfurt, puis le 2 mai, il célèbre sa première messe. Il devient docteur en théologie, en 1512, puis professeur de théologie, à la toute jeune université de Wittenberg, en 1508. Comme tous les gens de son époque, comme toute sa génération, il est très perturbé et troublé par la crainte du purgatoire et de l'enfer. Jeune théologien, il cherche des réponses dans les Saintes Écritures. En 1517, il est révulsé par la prédication de la vente des indulgences, notamment par la prédication d'un moine dominicain appelé Thésel. Celui-ci prétend que dès qu'une pièce entre dans son escarcelle, une âme s'envole du purgatoire. « À quoi bon annoncer la grâce et la repentance ?» se demande Martin Luther, si chacun peut racheter ses fautes par des pièces sonnantes et trébuchantes. Ce que Luther ne sait pas, c'est que le pape déclenche cette grande campagne des indulgences pour récolter des fonds afin de construire l'église Saint-Pierre de Rome. Sommé par son évêque de se taire, il prend la plume en 1517 et rédige ses 95 thèses réformatrices dans lesquelles il remet en cause la doctrine qui soutient le commerce des indulgences. Il placarde ses 95 thèses le 31 octobre 1517 sur la porte de l'église de Wittenberg comme cela pouvait se faire dans le cadre des disputes théologiques. Avec la toute nouvelle invention géniale de Gutenberg, l'imprimerie, les thèses de Luther se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Très vite, elles dérangent le clergé. On somme Luther de se taire, il n'obtempère pas, il rédige traité sur traité, livre sur livre et soutient des disputes publiques avec des théologiens de renom. Le 10 décembre 1520, le pape Léon X publie une bulle d'excommunication de Martin Luther et de ses disciples. Luther brûle solennellement le document en présence de ses collègues, de ses étudiants et de quelques bourgeois à l'extérieur de Wittenberg. Le 15 avril 1521, la faculté de théologie de Paris condamne les propositions de Luther. La menace qui plana Naguère sur Jean Hus plane maintenant sur Martin Luther. Mais les princes allemands le soutiennent, notamment Frédéric le Sage. Après des pourparlers, celui-ci obtient de Charles Quint que Luther soit jugé en Allemagne. La ville de Worms est choisie. Luther entre à Worms le 16 avril 1521, escorté de 100 cavaliers, mandatés par Frédéric le Sage, afin de faire respecter son sauf-conduit. Luther comparaît devant l'empereur, devant le pape, devant la curie, devant les grands. Là, il refuse de se rétracter, au motif que sa conscience est liée par l'écriture. Il quitte Worms en 1521 en étant mis au banc de l'Empire, c'est-à-dire que n'importe qui peut le tuer légitimement. Pour empêcher qu'on ne lui fasse du mal, Frédéric le Sage fait enlever secrètement Martin Luther et le place dans le château de la Warburg. Là, Martin Luther traduira toute la Bible en allemand et fixera finalement cette langue, par sa traduction. La réforme se développe en dépit du conflit sanglant qui oppose les seigneurs et les paysans. Bientôt Luther regagne Wittenberg et là il poursuit l'œuvre réformatrice et organise l'église protestante d'Allemagne. En 1525, il épouse une ancienne nonne, Katharina von Bora, et le couple aura trois garçons et trois filles. Martin Luther meurt le 18 février 1546 en laissant derrière lui ce message Nous sommes tous des mendiants de la grâce, voilà la vérité. Nous sommes les mendiants de la grâce. La voici cette théologie de Martin Luther qui va changer le monde. Elle met fin à la prétention de l'Église d'être la médiatrice de la grâce. Elle proclame le salut de l'homme non par les œuvres, non par les rituels, non par les pratiques mais bien par la foi et la foi seule. Elle proclame l'homme capable de comprendre, d'accéder à cette grâce en lisant les Écritures. Elle valorise du coup le libre examen, l'autonomie de la conscience par rapport à l'appareil d'Église, par rapport à la théologie au magistère. Cette théologie de Martin Luther, elle va valoriser aussi la vie laïque, Reconnaître que le pouvoir doit être assumé par les princes, par le, les chefs, les gouvernants. Elle va valoriser le mariage, elle va valoriser aussi à travers le mariage le corps. Elle va déclarer la vie laïque, saine et bonne. C'est cette théologie de la grâce qui va présenter un nouveau logiciel, une nouvelle matrice pour faire le monde et qui va aboutir au fur et à mesure à la modernité.